Salut, ici Potam. alors cette petite vidéo c'est une vidéo de, de présentation d'un projet que, que je suis en train d'écrire donc une composition donc d'un requiem euh, pour euh, chœur et quelques instruments, donc je vais détailler un petit peu après euh, quel est l'objectif de cette vidéo. donc c'est des vidéos qu'on appelle Scratch, c'est à dire que c'est vraiment un brouillon euh, c’est une mise en place euh, avec des instruments électroniques et puis un chœur que je que je chante entièrement en fait <rire> euh, de, de ce projet donc c’est voilà la présentation l’objectif de ces vidéos c’est d’avoir des retours euh, que ce soit des retours euh, bah, j'aime ou j'aime pas hein, déjà c'est sympa euh, mais aussi surtout si tu as des remarques à faire au niveau de la composition ça m'intéresse euh, au niveau de, bah, de tout ce qui peut être musical hein, d'une manière générale et puis le deuxième but euh, ce serait de monter la pièce hein, je, bon peut-être je rêve un petit peu pourquoi pas euh, ce serait de monter la pièce donc euh, pas forcément en live, en réel parce que euh, avec ce qui se passe actuellement etc et pour les questions aussi de budget hein, soyons clairs euh, mais ce serait de monter au moins virtuellement le l'œuvre euh, voilà donc l'effectif le, le, de cette pièce donc il y a un piano euh, qui prend une grande partie de la de l'harmonie et un certain nombre de lignes mélodiques il y a également un violoncelle et un hautbois qui ont quelques lignes de soliste et puis et puis aussi d'autres d'autres parties d'accompagnement et à côté de ça il y a un chœur donc c'est un chœur de voix d'hommes hein, puisqu'en fait euh, à la base, je l'ai fait parce que c'est ce que je pouvais chanter. Et voilà, donc c'est un chœur à trois voix, à trois voix, euh, j'allais dire mixte quand même. Il y a trois, trois basses, trois baritons et euh, trois contre-ténors. Il n'y a pas de ténors, ce sont des contre-ténors. Et il y a également une partie de soliste. Euh, je mettrai dans la vidéo par ici la tessiture des différentes voix. Donc euh, l'idée, c'est si tu veux participer, il me faut aussi un mixeur. Enfin, il me faut. Je, je ferai tout ce qui n'est pas, tout ce que tu ne m'auras pas proposé, je, je prendrai à ma charge. Donc, je, je peux faire le mixage, je peux faire les différentes voix, mais l'idée, c'est vraiment de partager et d'échanger un peu quelque chose. Euh, voilà. Donc, euh, les pièces vont être diffusées au rythme à peu près d'une par semaine. Hein. Je n'ai pas encore fini toute la composition, mais j'ai les 5-6 premières qui sont déjà prêtes. Euh, voilà. L'œuvre durera à peu près une demi-heure. Voilà, c'est l'idée. Euh, je je bon, pense que j'ai à peu près tout dit, donc euh, oui, les vidéos seront non-référencées, non-répertoriées. Ouais, non euh, pour l'instant, je. l'idée n'est pas de, de les diffuser vraiment plus que ça, que d'avoir de, des retours. Après, je verrai si je les diffuse vraiment en public. Euh, voilà, donc euh, j'attends avec impatience tout ce que tu auras à me dire. Hein, j'aime ou j'aime pas, un petit pouce, un abonnement, pourquoi pas, et puis tous tes commentaires qui sont vraiment, vraiment, vraiment bienvenus. Merci et bonne écoute. Ciao, ciao.